puissant de Jésus. Afin que nous puissions obtenir ce qui est de, ce ce qui a de Dieu. Ce qui était là en début, en vue le livre que nous avons lu, et nous avons lu le livre de Hebreux. Donc, on est en train de dire que nous devons nous approcher de Dieu. Afin que nous obtenions ce que nous désirons. Et Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il a mis l'homme dans le jardin. Et pour ça, il pas à le désir de Dieu était que l'homme Et lui soient proches La preuve en est, la Bible nous disait Que tout le soir, le Seigneur venait rendre visite à l'homme Qu'il vienne s'informer De comment l'homme a passé la journée Et Dieu avait le désir Que lui et l'homme soient attachés Mais les conditions que Dieu avait donné à l'homme à respecter et à Et l'homme n'a pas respecté cela. Cela fait que l'homme soit loin de Dieu. Et ça mon au à chaque fois, Et un soir, Dieu vient au lieu de rencontre où ils avaient l'habitude de se rencontrer avec l'homme. Il a commencé à chercher dans leur lieu de rencontre, mais l'homme n'était pas. Imaginez vos rendez-vous dans un beaucoup nana restaurant tel imaginez-vous que tu, tu as donné rendez-vous à un ami que vous allez vous revoir dans un restaurant et dans les fiançailles nous avons vu cela ils ont, nous, les gens ont tendance à mettre des lieux de rendez-vous bien et précis et si l'autre arrive avant il attend mais soit Monique et si il la Monique qu'il y a quelque chose. Et il voit qu'il attend, il attend, qu'il n'y a personne qui vient, il se dit en lui qu si qu qu qu'il qu y a quelque chose. Dieu arrive là où il se rencontre avec l'homme et l'homme n'est pas Dieu appelle l'homme et l'homme dit à Dieu Seigneur, je me cache. Et Dieu lui dit Mais comment tu te caches Le lieu de rencontre, c'est là. Il lui a dit, je me cache parce que je suis nu. Et le Seigneur lui dit, qui t'a dit que tu es nu? A cause du mal de l'homme, l'homme s'est détourné de Dieu. C'est pourquoi vous voyez la Bible nous dit, et ça, vous dire, vous envers vous. Et le Seigneur dit, ce n'est pas ma main qui est courte envers vous Mais ce sont vos offenses qui font en sorte que ma main soit courte envers Et cet vous, dire, vous, de vous Et cet après-midi, le Seigneur veut que nous puissions nous approcher de lui Dieu désire que tout le monde s'approche de lui Et la Bible dit, c'est la manière où les chrétiens s'approchent et la Bible nous montre qu'il y a une manière à laquelle le chrétien s'approche de Dieu. Il y a des églises où il y a le monde. Il y a des églises qui a dans le monde. il y a aussi de aussi des ces églises où vous verrez qu'il y a une manière bien précise de s'approcher. de Dieu. Jacques nous dit que nous devons nous approcher de Dieu avec humilité. Et c'est pourquoi dans certaines églises Vous verrez qu'une femme ne vient pas à l'église La tête euh, pas couverte. Il faut, Il faut qu'elle se couvre la tête Parce que leur manière à eux de s'approcher de Dieu Demande cela Et Il y a certaines églises où on nous demande d'être à genoux Et ça, est soumission. Cela est le signe de la soumission Amen. On dit Amen Maybe. Mais parmi toutes ces choses, oh, ce qu'un homme peut faire pour s'approcher de Dieu, si sa vie devant Dieu n'est pas correcte, si, oh, cela est difficile pour que Dieu entende ce que Nous nous approchons de Dieu par le moyen de la prière nous nous approchons de Dieu lorsque nous sommes continuellement en prière la présence prière nous nous approchons de Dieu par la prière est-ce que ou pas est-ce que nos prières sont exaucées ou pas Dieu n'entend pas toutes les prières. Jean 9, 31, le Jean 39 dit que le Seigneur n'entend pas la prière d'une personne. C'est pourquoi Jacques nous montre la manière à laquelle nous devons nous approcher de Dieu. Et le premier point, c'est que Jacques nous parle de la soumission. Soumission et Qu'est-ce que c'est la soumission se C'est se soumettre à l'autorité. Ou à loi. Ou s'abaisser à l'égard de la loi. Romains chapitre 13, verset 1 à 12. Romains, 1 à 2, pardon. Romains 13, 1 à 2. J'ai dit la parole du Seigneur. Amen. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux, la parole du Seigneur. Amen. Voilà Romain Azolaxabiso. On m'a toujours dit soumettre dans autorité Voilà comment Romain nous montre, l'apôtre Paul nous montre comment nous devons nous soumettre à, à Dieu. La fois passée, Tolo Bela qui soumission entre mutunanza mais. La fois passée, nous avons parlé de la soumission entre l'homme et Dieu. Et le lot par la grâce de Dieu Tolo soumission entre l'homme et les autorités. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous parlerons de la soumission de l'homme envers les autorités. Tolo Bela autorité, amokiipebe autorité ecclésiastique. Nous parlerons des autorités étant chef de l'État et aux aussi des autorités dans l'église. L'homme doit se soumettre à Dieu, à reconnaître Il doit reconnaître que Dieu est au-dessus de tout. et qu'il se donne facilement à Dieu. La Comme la, la Bible le dit qu'il soit une offrande agréable dans la présence de Dieu. Et mutu à se soumettre devant les autorités. Que la personne se soumette aussi aux autorités. Le dimanche on a l'homme qui s'est approché de Dieu, c'est une bonne Le dimanche où j'avais parlé de m'approcher de Dieu est un bonne qui aussi soumission par rapport à autre, J'avais parlé aussi de la soumission par rapport au travail que nous faisons. qu'on se soumettre à la chef nae Mousala. Nous verrons que des gens se soumettent à leur chef au travail La personne se soumet aux horaires qu'on lui a donné au travail Mais la personne a du mal à se soumettre aux horaires de l'église ou aux personnes établies dans l'église Et on t'appelle également chrétien Mais comment est-ce qu'on se soumettent dans Moussala? Mais comment tu peux expliquer tu te soumets au travail Mais à l'église tu ne montres pas de soumission C'est que tu ne sers pas à Dieu Notre monde d'aujourd'hui les hommes ne respectent plus les serviteurs. les les autorités Les chrétiens aussi ne respectent plus les autorités d'un pays. Tandis que Bible même aussi Mais alors que la Bible nous demande de les respecter, même s'ils sont des personnes qui font du mal. Bible l'obito prier pour La Bible nous demande de prier pour eux pour qu'un jour ils puissent changer. Les chrétiens ont respecté peut-être tant que la loi est là. Les chrétiens vont respecter par rapport à la loi en vigueur. Mais pour une église supérieure, ils enzam. Et pour lui à l'église, l'autorité suprême c'est Dieu. droit de respecter pasteur Il n'a pas le droit de respecter le pasteur. Parce même salaire n'a pasteur. Parce qu'il gagne le même salaire que le pasteur. Il n'a pas le droit de respecter le pasteur. Parce qu'il roule dans une voiture qui est plus que celui du pasteur. Il n'a pas le droit de respecter le pasteur. Parce que, pasteur, Parce que lui et le pasteur, ils sont pareils. Alors que nous sommes en train de pécher. Le Seigneur nous demande de respecter les autorités que lui Parce a établi. Parce que si nous respectons les autorités que lui, Donc a, établi. Respecter autorités que lui a établi, et nous respectons par là aussi et le Seigneur. Et là, nous pourrons voir aussi que certaines de nos affaires aillent de, de l'avant. Voilà, et voilà, nous pourrons aussi voir que nos vies vont être changées. toujours autorité, peut toujours respecter Si nous respectons les autorités, mais également les hommes de Dieu. Si tu ne respectes pas ton pasteur. Et comment est-ce qu'on respecte Moutazopé place au van Si tu as du mal à respecter ton pasteur, comment peux-tu respecter la personne qui te donne le si Même le protocole qui te donne le siège de ta soir, si tu ne le respectes pas, tu ne respectes pas aussi le siège Parce que le travail qu'il est en train de faire n'est pas son travail. C'est le travail de Dieu. Tu te dois d'obéir. Amen. Nous disons Amen. Amen. Je sais que c'est dur Je sais que ça fait mal Mais qu'en tant qu'enfant de Dieu Nous devons Bible ces choses. Et la Bible dit que Dieu est un père pour nous Il frappe nous. aussi ceux qui Les siens parce qu'il les aime Pour, pour qu'ils reviennent sur le droit chemin Le berger est là Il a un bâton et une houlette Il faut si la, la brebis essaie de se garer il faut qu'il la remette sur le chemin so avec la roulette. si la brebis n'entend pas il faut qu'il tape aussi avec pour le bâton pour qu'il revienne sur le chemin pour pas qu'il s'égare église soumettre devant les autorités. L'église Christ a besoin que nous nous soumettions aux autorités. Eglise Christazana posato c'est soumettre nabato Église, nous Dieu veut que nous nous soumettions aussi aux gens que lui il a établis dans l'église. que Pour que nous puissions vivre la main de Dieu dans nos. Tolobi, amen. amen. Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Parcours aussi Son parcours sur la terre, il a aussi eu à respecter les autorités. Il a respecté l'état que lui il avait trouvé là en cet temps. Malgré que lui il était Dieu. Parce que l'ordre de l'État et l'ordre de Dieu va de Il y a de ces choses que tu retrouves dans l'ordre de l'État. Mais tu retrouveras aussi dans les choses de Dieu. C'est pourquoi, dans le dit commandement, on parle de ne pas tuer. Et ici aussi sur terre, si tu tues, l'État va t'arrêter. Et de la parole de Dieu dit de ne pas voler. Et si tu voles ici aussi, l'État va t'arrêter. Et un jour, la Bible nous dit dans Matthieu 17, 24 à 27. Et un jour, la Bible nous dit Pierre. Les personnes qui perçoivent les impôts sont venues rencontrer Pierre. Ils lui ont dit, la fin de l'année est proche, mais comment tu peux expliquer que ton maître ne paye pas l'impôt? Est-ce que droit au On lui a dit, est-ce que ton maître n'est pas apte de payer l'impôt? Et Jésus-Christ a entendu lorsqu'il disait cela à Pierre. Et Jésus dit à Pierre, va à la mer, va pécher. Le premier poisson que tu vas retirer de l'eau Tu vas retrouver la pièce d'argent dans la bouche oui, viens, viens et paye l'impôt pour toi et euh, moi Notre Seigneur a respecté les autorités Notre Seigneur a respecté les autorités Et toi et moi nous nous devons également de respecter les autorités Parce que nous sommes enfants de Dieu et et nous nous devons également De respecter les autorités de l'église Parce que nous voyons Dieu Au travers de ces hommes Parce que ce sont des hommes Que lui-même Dieu a établi Il y a de ces personnes Qui n'ont pas accepté de mettre des pasteurs Lorsque l'appel est venu Ils n'ont pas voulu Il y a des familles qui ont compliqué mais parce que la paix Dieu. Et Dieu leur a mis là pour qu'ils puissent utiliser toi. Si tu ne les respectes pas, tu ne respectes pas les Cela est difficile pour que le ciel se soumette. Parce, parce pour que tu ne te soumets pas devant les hommes de Dieu. Parce que c'est pour ça que nous voyons qu'au milieu de nous, les problèmes ne se terminent Exactement. pas. Le problème n'est point les hommes de, de Dieu. Le problème, c'est que tu ne le respectes dans thème, pas. Au-dedans de ton cœur, tu Mais as des choses -ce que, que tu, dis? -ce que tu dis? Mais comment peux-tu expliquer que lorsque tu as un problème, c'est la même personne qui prie pour toi. Tu ne verras pas la gloire de Dieu. Amen. Nous disons Amen. Je sais que c'est dur. Mais nous nous devons de dire Parce ces choses. Parce que nous sommes dans la parole créatrice. Parce que nous sommes dans la parole créatrice. La parole qui a créé le nous monde. Nous nous devons de dire ce que le Saint a dit. Afin que nos vies puissent changer. Amen. Nous Amen. disons Amen. Même Hébreu 12. Même Hébreu 12, 9 nous dit Hébreu 12, 9, nous lisons Hébreu 12, 9. Père, selon la chair, nous sommes châtiés et que nous les avons respectés. Ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, de nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Amen. biologique Amen. Si nos pères biologiques nous les respectons, même Même si s'ils nous font du mal, mais pourquoi pas aussi Mais pourquoi pas respecter ma père spirituel. Nos pères spirituels. Nous disons Amen C'est très important Cela est très important Le père qui t'a mis au monde peut dire du Mais mal Mais Parce que c'est ton père si Demain il t'appelle tu vas venir. Mais si le pasteur te dit quelque chose, tu te dis, il m'a mal parlé, je non, me suis senti offensé, je parle de l'église. Allah, tu ne t'es vraiment pas encore bien converti. Tu dois te convertir. Parce que le pasteur a père non spirituel. Parce que le pasteur est également ton père Mais spirituel. De même, nos pères dans la chair nous Nous les rejetons pas. Et même aussi nos pères spirituels. Parce que Baza avons parce que ce sont des Badan gens. De Ils ont aussi un cœur qui a été Ils ont aussi un cœur qui, qui est Ils peuvent aussi exprimer. Comment est-ce que. A il sait aussi également comment Mais il y a faire Quotique, la vie chrétienne. Mais cela n'est pas, oh, pas une raison pour que tu puisses Cela n'est pas une raison pour que tu Oui, pasteur m'a mal parlé. Mais toi, en toi-même, combien de personnes tu as mal parlé Amen. Nous disons Amen. Amen. J'aimerais te dire une chose qui est très importante. Papa, Yanzo, toto, papa biologique. Ton père dans la chair Il peut te maudire Mais ton pasteur, Mais ton pasteur. Il a le pouvoir de ôter Parce cette malédiction Parce qu'il a reçu de Dieu le mandat Mais il est difficile si ton père spirituel Qu'il te maudisse et qu'une personne cela. nous faisons des délivrances nous voyons qu'elle est détente par dans le corps mais c'est une tante pourquoi, Bimi? pourquoi elle part parce que pasteur a un esprit supérieur parce que le pasteur parce en que lui nous nous nous nous avons pouvoir, parce que Dieu lui a donné on cette carrière doté la capacité. malédiction que les parents ont mis en nous même ceux dont eux-mêmes n'étaient pas conscients le pasteur a la capacité. Mais nous devons de, le sou, de, de bien s'occuper de lui. Matthieu chapitre 8, 5 à 10. Matthieu 8, 5 à 10. Toujours nous sommes dans la soumission. Nous sommes toujours en train de parler de la soumission. J'aime cet officier romain. J'aime l'officier romain. A soumetta que pas à Christ. Il s'est soumis à Christ. Autant à l'histoire pour auto comprendre bien sur la soumission. Nous pouvons lire l'histoire pour une bonne compréhension sur la soumission. Matthieu chapitre 8 verset 5 à 10. Matthieu 8 5 à 10. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Amen. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le pria et disant Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, « J'irai et je les guérirai. » Les centeniers répondit :« Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon, sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. »« Car Moi qui, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats nous, sous mes ordres. »« Et je dis à l'un, va et il va. »« À l'autre, viens et il vient et à mon serviteur, fais cela et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient Je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Et là, on a la que j'aime avec le centenier Premièrement, il a soumission Christ. Premièrement, c'est sa soumission devant Christ. Tu habites bien que Basoda bazaka vraiment Et nous avons conscience que les Sodas sont des personnes dotées d'orgueil. Et ezama kambele et kokai ko priver mutu o ya pour ça n'a pas même à Christ. Il y avait beaucoup de raisons que cette personne soit privée de la, de, du fait de s'avancer de Christ. La bible nanga a azaki responsable et il y a centaines de personnes na simana e basodo bazaki dans ma Bible on dit qu'il était responsable d'une centaine de personnes et à l'époque les soldats étaient aussi des personnes qui avaient beaucoup de moyens et il, il y avait plusieurs raisons qui pouvaient faire qu'il ne s'avance pas de Jésus. Peut-être parce Peut-être parce qu'il avait sous sa responsabilité 100 personnes. Peut-être Mongo Azala Aussi de l'argent qu'il avait. Na ba version musu soro tangu ba ba que centenaire ayak et pas yabo to basa premier à Christ. Dans d'autres versions, vous vous lirez que le centenaire s'est approché des pour gens qui pour, pour demander de l'aide pour Et son soldat. Et les gens sont venus dire à Christ, tu te dois de lui faire parce ce que il, il a construit la, la synagogue. Il était vraiment une personne qui avait de l'argent. Et toutes ces choses pouvaient faire en sorte qu'il ne s'approche pas de Mais Jésus. Mais c'est à se soumettre personne s'est soumis. Pays, les locales, les... En effet, moi aussi, je suis un homme soumis à des mes supérieurs. J'ai aimé ce qu'il a dit Il a dit en effet moi aussi je suis un homme qui a, Il y a des supérieurs au dessus de moi Malgré 100 personnes Malgré 100 personnes Il a aussi des autorités Il se soumet aussi à ces autorités Il lui a dit Christ c'est pas important que tu viennes, je suis une personne de mal. Mais là-bas, un Mais dis simplement une phrase. Imaginez ce doigt à qui parle. Imaginez ce soldat païen quel soit peu, naïe, peu importe sa richesse à ses qui il s'est soumis à Christ quel que soit ta richesse aux dans l'église tu es une brebis dans l'église aux dans l'église tu es une brebis tu, tu te dois de te soumettre tu te dois de te soumettre aux personne qui se soumettre tu te dois de te soumettre à la personne qui parce qu'il est en train de faire l'œuvre de Dieu. De de Dieu. Euh, elle a la soumission comme ses soldats. Général Naman. Je me plais de lui plus que du général Naman. Bible ébiscibisso Naman nazaraki na lèpre. La Bible nous dit que Naman avait la lèpre. Naman nazaraki malade. Naman était malade. n'est pas quoi on a pas malade pour ça ben on la ville. Les lépre à cette époque là on les oh, mettait à l'écart. Servante il y a un prophète. Il a rencontré un homme qui lui a dit que dans ma maison il y a une servante qui, qui, un prof, qui connaît un prophète en Israël. La Bible dit que cet enfant était une personne la qui venait de la Dans l'armée, personne ne savait que était C'était un secret entre lui et les personnes. Et son responsable Bible du travail Et la Bible dit que le roi a fait une lettre Il l'envoyait en Israël Et lorsque le roi d'Israël a reçu la lettre la Bible, les les les rois, rois, rois, rois, Et lorsque le prophète Élisée a entendu cela Il a dit au roi envoie Naman venir me rencontrer Et il a dit qu'il croira qu'en Israël il y a un prophète Naman a-t-il tant par Ebissiakéne? Naman se sent orgueilleux lorsqu'on lui a dit de partir. La Bible l'obit a commis du bousan dans le pays prophète. La Bible dit qu'il est arrivé devant la maison du prophète. Bah lui prophète est Ebissi serviteur. Nabi Ebissan Naman a qui nous courboit cana qu'on s'est plongé la journée sept fois. Et la Bible dit que le prophète a dit à son serviteur de dire à Naaman d'aller se jeter sept fois. Dans le jour Naaman, mais regardez l'orgueil de Naman. Il a dit dans, dans mon pays, il y a beaucoup d'eau, il y a des eaux même plus propres il que du si jour jour jour a, je peu, je Moi, je me suis dit que lui-même, il va peut-être sortir, imposer les mains pour que la lèvre Mais il me demande d'aller me jeter. Cette fois, aujourd'hui pour que je sois guéri. Mais bah, sert. moi si naibis na manse ce qui prophète à Singa que l'ikambesa plus difficile au linga ikosala. Sa femme lui a dit mais si le prophète avait demandé quelque chose de plus dur, as ne le Mais la chose qu'il a demandé est tellement simple je chose pour être guéri Mais regardez. J'aime le centenier Qui n'a pas tenu compte De sa position nous avons aussi des naman, Et dans l'église Nous avons également Des naman Qui ont d'abord Tendance à regarder Leur bien Qui regarde d'abord Son standing de vie Si tu tiens compte Chose, tu ne vas pas Et réussir pas mais Et Naman, s'il était guéri, c'est parce qu'il est guéri. Et si tu lis la Bible, tu verras qu'un amant, lorsqu'il a entendu ça, il a tourné la conversation. Et malgré, besoins, besoins, malgré tout ce que tu as, combien qui t'entoure Est-ce que les personnes qui t'entourent, ce sont des personnes qui te confisquent -ce, ce sont des personnes qui te ils disent qu'il faut chercher la face de terre ou ce sont des personnes qui t'emmènent juste à critiquer et à dire du mal des serviteurs de Sois semblable aux serviteurs qui étaient tout autour de Naman, malgré que la Naman était une mauvaise ils lui ont donné un bon conseil pour, pour que Naman que. soit guéri, Amen. nous disons Amen. L Officier romain au azar qui vraiment la bacalité. L'officier romain était une personne dotée de beaucoup de qualités. Ah c'est soumis ta que pa ya Christ. Il s'est soumis à Christ. Voilà un modèle il y a bapt chrétien au Nzambazoni ngatoza la. Voilà un modèle des chrétiens que le Seigneur est en train de chercher que nous soyons. Atato ye ni église malgré besoin habi se soumettre. Même si nous venons à l'église malgré la propre force, la Même ce que nous avons personne ne l'a acquis par sa propre force C'est le Seigneur qui nous a donné cela Pourquoi tu oses alors devant Nzambe Et pourquoi nous nous, nous devons d'être orgueillés devant nous pourquoi, pourquoi nous refusons de nous soumettre devant nous pourquoi, pourquoi nous refusons de nous soumettre devant les Parce hommes que de, Dieu? Soumettre devant de Dieu Parce que si nous nous soumettons aux hommes de Dieu soumettre devant Nous nous soumettons directement au Seigneur Parce que mon a été parce que Dieu nous le verrons, bon, au monde Verrons Dieu au travers de ses hommes. amen. Voilà pourquoi, soit aux enabats, problème. Voilà pourquoi, si nous avons des problèmes, soit bas et bas, ça m'est du point aux oies à solution. Si pris pour nous, nous, nous avons directement la solution parce que Bango Baso est joué intermédiaire entre bison en parce que ces personnes-là jouent l'intermédiaire entre nous et Dieu. Bien sûr, au coup, et sans la yomopes, soit au samedi, fonctionner comme à l'âme. Tu peux aussi. Me dire si tu pries les choses vont bien bien aimé il y a chose et choses il y a aussi des choses qui demandent simplement la présence d'une personne et qui c'est pour pourquoi Dieu les a placés au milieu de nous à l'époque là aussi à cette époque là il y avait aussi des hommes qui craignaient le mais ciel. il fallait toujours consulter prophète mais il se devait de consulter quand même les prophètes la bonne marche pour leur bonne conduite Amen. Amen. Deuxième, point, oh deuxième point le deuxième point jacques a zoe bisabisso c'est de résister que jacques est en train de nous dire c'est de résister résister c'est à dire de ne pas céder résister veut dire de ne pas céder même si ma cambreso fonctionne mal à Même si les choses vont en tâtonnant. Même si passe. Même si tout est dur, il faut résister. Nous devons résister. Comment tu peux résister Alors comment tu peux résister Yo prière Toi tu ne viens pas à l'église. Toi tu ne lis pas la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. 1 Pierre 5 8 à 9 1 Pierre 5, 8 à 9 Soyez sobre, veillez votre adversaire, les diables rôdent comme un lion rougissant, Amen. cherchant qu'il dévore Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que le même souffrance sont imposées à vos frères dans les Amen. Amen. Amen. Résister parce que l'adversaire a zawana. Résister parce que l'adversaire est présent. Notre adversaire c'est le diable Nous résisterons dans la vie de prière Nous résisterons si nous nous approchons de Dieu Nous regardons les documentaires lorsqu'on parle des animaux Vous verrez que le lion a pour proie les animaux qui s'égarent du troupeau mais Il va quand même, il va s'en prendre seulement à celui qui est loin de son troupeau. Et vous verrez que facilement il va lui prendre Mais si il est avec le troupeau C'est difficile que le lion l'attaque Parce que tout ce troupeau et va s'en prendre Il en est de même que nous en fait. Lorsque nous nous réunissons et nous prions le Seigneur Le Seigneur déploie sa grâce et sa protection divine parce sur nous nous? Parce que chacun d'entre nous a une Et grâce particulière Et lorsque nous nous réunissons dans des réunions Nous prions Et lorsque la gloire de Dieu descend Elle descend pour tout le monde Mais si toi tu t'écartes de la communion fraternelle Sois-en sois sûr que cela va être facile Pour que le lion t'attaque Parce que tu commences à vivre en solitaire Souvent Pourquoi tu t'éloignes de la présence tu de Dieu Voilà pourquoi j'ai dit au début Lorsque l'homme a pêché, Il allait loin de Dieu Il s'est échappé du lieu habituel Qu'ils avaient Leur le, le, le, le, le rencontre avec Dieu approche-toi à la communion fraternelle viens à la communion fraternelle que nous puissions rester ensemble et nous chercher nous la face Seigneur. le Seigneur désire que nous puissions nous approcher de lui si nous nous approchons de lui nous serons protégés il nous appelle il nous dit de venir même avec nos fardeaux parce que si l'épreuve vient parce que que nous sommes dans sa présence, aux forces Il nous donnera la force de tenir. Bible le Christ est mon moment où Coca livré. La Bible dit lorsque le moment est arrivé pour Christ de mourir Bible lobby abengi ba disciple. Il a appelé ses disciples. Azu 3 a monté na bango ba Il est monté avec trois pour prier Pour dire eux. que si la vie de prière est en toi. Pour dire que si la vie de prières est en toi, est facile toi résister des vain et épreuves. Cela va faire en sorte que tu résistes face aux Bible épreuves. La Bible dit lorsque Christ est allé prier, Seigneur sauve qui la Bible dit, il a dit Seigneur, si tu peux enlever cette coupe devant de moi. Mais a eu et Mais pas ma volonté, ta volonté. vraiment triste. Et si tu lis la Bible, tu verras que la Bible nous dit que Jésus était vraiment triste. Jésus était vraiment abattu. Jésus était vraiment abattu. Etant 100 homme. Il est étant 100 homme. Mais la Bible a Prié trois fois. La Bible a dit qu'il a prié trois fois. A chaque fois qu'il revenait, il trouvait les disciples endormis. La personne qui avait peur de mourir. La personne qui était attristée au-dedans de son Bible cœur. Et la Bible dit la troisième fois lorsqu'il est venu, il a les disciples endormis. Le mois, il, prêt il leur a dit maintenant, allons, je suis prêt pour se livrer. Dis-moi la force la venait d'où Et où tu Pascal a qui trois fois la présence en jambes Cette force la venait du fait qu'il est en resté trois fois la présence de maintenant pour résister des vents <mets> voilà pourquoi il était prêt de résister à la mort qui était devant lui. Cela est un code que le Seigneur nous a dit. Quel que soit l'épreuve, quel que soit le problème, peu importe le problème le Seigneur résister. nous nous devons de résister. Nous résister à la prière. Nous devons résister dans la présence en âme Nous devons résister à la présence de Résister si nous approchons. De Dieu. Résister si nous jour. Si Parce que cela est là c'est ça, ça qui fera que nous puissions tenir face à la tentation. Mais ceux qui vivent des prières, exactement. mais s'il n'y a pas de vie de prière, ceux qui osent s pas embêter, si tu ne t'approches pas de Dieu, pas si pour résister mes prévues, cela va être difficile que tu tiennes bien lorsque l'épreuve viendra. Tu vas tomber, mon bien-aimé. Christ bien aimé. a refusé de tomber et de céder il y a moi qui ne ai qu'prier trois fois c'est pourquoi il est monté prier trois fois avec récoufa pour vaincre la mort gloire à amen en disant amen il aussi pour résister pour que toi aussi tu puisses résister. Il faut ça, tu te dois d'être une personne qui s'approche de Dieu. Tu dois être une personne qui prie continuellement. Parce qu'à chaque fois que Christ venait leur trouver en danger, il leur disait veillez et priez. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Matthieu 26, 41. Il leur a dit veillez et priez. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Mais toi, dis-moi comment tu peux résister? L'assemblée chrétienne Dans l'Église, tu es presque pas présent. La communion fraternelle aux alakaté. Dans les moments de communion fraternelle, tu n'es jamais là. Gêner, aux lorsque nous jeûnons et prions, toi, tu n'es jamais là. On résister comment? Maintenant, dis-moi lorsque la tentation va venir comment dans tu vas faire frères, face? résister comment? Maintenant, quand l'épreuve viendra, dis-moi comment tu vas faire face? Approche-toi. Approche-toi. Adieu. Même un Pierre, 10 à 13. Même 1 Pierre 10 à 13 Paul, dit, comment que Et Paul nous montre comment est-ce que nous devons résister Il a, église Corinthe. Il a commencé à prêcher l'église de Corinthe. Parce que lui-même il est un modèle parce pour que eux. Parce qu'il était passé par diverses épreuves Parce qu'il était passé par plusieurs Mais problèmes Parce qu'il s'approchait pas Parce qu'il demeurait toujours dans la présence de Dieu c'est là à faire ce qu'il aille le dessus et sur les tentations on on et toi et moi si aussi, aussi nous nous approchons cela va nous faciliter Alors, à ce qu on qu on a on l'a dit lorsque je suis arrivé à ma Je n'avais pas la paix toute ma vie En dedans de moi la peur À l'extérieur de moi des combats Mais le Dieu qui console les âmes abattues Il a envoyé Tite pour me consoler Parce qu'il était toujours dans la communion fraternelle Et si tu es dehors tu risques en ce temps au perdre de perdre ta parce vie parce que tu es loin de Dieu, Dieu. rapproche-toi de Dieu afin que tu résistes afin que tu difficile. dans ce temps difficile ce difficile que le troisième point malgré troisième malgré la foi de cet vie, homme la foi de cet homme la foi qu'avait le saint -Tenis. le lobby, la Bible dit Christ a dit j'ai circulé en Israël je n'ai point Bible, vu telle foi, foi. Alors, la Bible nous dit que la foi c'est une confiance la foi est une confiance si nous avons confiance en, si avons confiance en, en Dieu confiance en si nous avons confiance au serviteur de Dieu en nous verrons la, la gloire de, de Dieu dans foi. Nos vies. foi ça aussi attitude la foi est également une attitude une personne a au devant de son Et Dieu foi la foi est également l'attitude que Quel la personne, que personne soit présente. À Dieu. Peu importe si ça ne marche Mais pas -il, Il croit Il a la foi Que mon rédempteur est vivant Il va se lever Oh le qu'est-ce que Jacques nous dit oh, Sur si la foi Sur la foi Jacques, chapitre 1, On va lire Jacques 1 Verset 3 à 4 Oui, la parole du Seigneur. Amen. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accomplis, sans faillir en rien. La parole du Seigneur. Amen la foi est une confiance et la personne qui a la confiance a une patience même si ça a la confiance il a l'assurance en ce dieu même si ça a la confiance la communion fraternelle il a la confiance à la communion fraternelle qu'on partage Aie toujours la foi. Et toujours la foi. A la confiance en ça, Et a la confiance en Dieu. la confiance à Basile Même si aujourd'hui ça ne marche pas. Même si aujourd'hui marche pas. Au Je t'assure que demain ça même marchera. Si aussi même si ça ne Même si ça tient pas. pas. Je t'assure que Dieu Et est bon. Aucune mon rotel au dessus de, toujours de Dieu. Foi, là, mais toi garde tout ta, ta foi. toujours la confiance. toujours toujours la confiance en Dieu. La confiance à en est toujours confiance Nous en aux de prier. De prier, ça va marcher. Nous prions, ça chronique va marcher. 20, 20 et lobby. Chronique 20 20 nous dit. Il nous dit, ayez hey, confiance en, en Dieu. La vous serez à faire confiance à en Mais la confiance dans les serviteurs. Ré vous réussirez. Vous réussirez. C'est la parole de Dieu. C'est la parole la de, de Dieu. De Chronique chapitre 20 20. De chronique 20, 20. Vous à Si vous espérez en Dieu. La vous serez à faire. En réussir mais au prophète voilà nos prophètes sont là voilà nos prophètes sont là confiance, la et confiance Afin en eux que pour, vie. pour que nous puissions réussir mais s'il n'y a pas de confiance pas, si cela est compliqué disant Amen. réussir vie pour la nous ne réussissons pas au si travail dans notre travail laisse moi bouger un peu ça la tête tu ne réussis pas dans la vie pour le travail tu so, as confiance vie, en mais si tu as confiance, en confiance ça Dieu, va si à Tu as à confiance à au de Dieu. Dieu. la Bible ne dit la Bible pas que tu vas va devoir pour le, pour le travail, mais pour devoir Mais pour réussir. Cela vient de Dieu. Dieu peut faire au travers la du Dieu peut faire au travers la Dieu au travers Dieu te fera la grâce de nous grâce te grâce de grâce au la Bible dit Mais que au Dieu peut faire Dieu peut faire ça va Ça va être difficile de réussir. la Et la foi en Dieu confiance à Et la confiance, dans confiance en Dieu. Pour que Dieu fasse et que tout tout Plusieurs leurs Parce que nous et Parce que nous manquons de ah, confiance ça en fait Dieu. déjà 5 ans. Mais cela fait cinq ah, ans. ça fait déjà dix ans. Mais cela fait confiance ans. Confiance c'est La confiance la est pas si La foi est La la Bible dit montre-moi la foi, je te montrerai les œuvres. Parce que ma œuvre à Seigneur est ça que malgré vous mélite. Et les œuvres du Seigneur feront en sorte que même si ça tarde, je crois toujours. Mon rédempteur est vivant. Mon rédempteur est ah, vivant. Il se lèvera oh, toujours. Pour, nos oh, pour que tu réussisses. Cela demande que nous tu aies de, de la confiance en Cela demande est-ce que tu la confiance en Dieu. Confiance aux hommes de Dieu. Garde toujours confiance. Garde toujours la Gardez confiance. toujours confiance en, nous. Garde toujours la confiance la en Dieu. Les choses Même si Même si Dieu que permet que la gloire que ça dans dans ça Parce que la gloire est C'est pourquoi Dieu pourquoi permet que ça n'arrive Pour que la gloire lui revienne. Oh, la parole créatrice. Laisse à ce que le Dieu de la parole à de la crise. bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Le pasteur nous conduit dans le moment de prière. Parce que bientôt, parce que bientôt nous aurons aussi un moment, moment de prière intense. C'est aussi le moment où nous devons Zambé. nous approcher de Dieu. Le temps est mauvais. Zambé. Que Dieu bénisse un bien-aimé. Jusqu'à présent, je me souviens des choses que, que tu as dites. Nous allons de so plus Si tu t'attends à ce que les gens aillent mieux, pour régner, pour que tu puisses régner, tu te trompes. Toujours relation Garde toujours ta relation avec le Approche Seigneur. Approche-toi Dieu. Approche de Dieu. Malgré la difficulté, nous sommes bien épargner. Malgré la difficulté, Dieu sait qu'il Malgré cela, Dieu avec nous. Gardez toujours relation dans le Garde toujours ta relation avec le, le Seigneur. Nous inclinons nos têtes, nous allons prier Le pasteur Guillaume nous prie. Il prie aussi pour nous. Que cela trouve la place dans le cœur du Seigneur. Au nom, nom de Jésus. Seigneur, ton Pasteur, nous te disons merci. Merci pour cette parole. Seigneur, une parole qui nous a récomportés Une parole qui nous a encouragés parole que nous a vécu. Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants. Ma prière que, que cette parole puisse impacter la vie de l'Église. Puisse impacter la vie de chacun de nous. Même ceux qui ne sont pas présents, Alléluia. que cette parole la suivre et qu'ils puissent les impacter par les noms puissants de Dieu. Nous voulons soumettre Seigneur à ta volonté. Jesus. Nous voulons t'aimer Seigneur de tous nos cœurs. Et nous voulons te servir, Seigneur des gloires, avec liberté et amour. sans Père, béni Seigneur des gloires, ton serviteur que tu as utilisé Bénis Seigneur des gloires, sa famille, son foyer et Amen. sa maison. Père, ma prière est que tu puisses, Alléluia, augmenter sa foi, augmenter les capacités, Seigneur, de comprendre. De ta parole, c'est la qui puisse entrer dans la dimension Seigneur des gloires extraordinaire et la compréhension de la parole Seigneur des gloires. Amen. Laisse que Seigneur ta grâce puisse l'accompagner. Nous te disons merci, infiniment, merci, car par les noms puissants de notre Seigneur Jésus Christ. Nous avons ainsi prié par la foi. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen, Amen. Quel merveilleux message, merveilleuse parole. Nous bénissons le Seigneur. J'espère que tout le monde est béni. Amen. Si c'est le cas, est-ce que tu peux juste bouger ta main là où tu es? Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Euh, on va passer au. À notre communiqué le plus important très très très important et j'avais à coeur lorsque le, je, je pensais sur ça, de partager avec vous premièrement un témoignage personnel euh, au début de ma grossesse, personne ne le sait j'en ai parlé qu'au pasteur c'était très très très très compliqué je perdais beaucoup de sang alors beaucoup et elle est je peux dire, on était vraiment au début de quelques semaines seulement, on va dire un mois par là, je perdais énormément du sang. J'avais de la tension, mais pas de la tension, euh, la tension dans le corps, la tension des yeux. Et il fallait qu'on me fasse une perfusion et en même temps, il fallait m'opérer. Et le risque était, si on m'opère, de perdre ma petite et de peut-être avoir d'autres conséquences graves sur la santé. Et alors que je priais, j'étais là, je priais, je parlais au pasteur, j'ai parlé à, à, à certaines personnes qui me soutiennent dans la prière. Et j'ai dit à Dieu, et j'avais plus aussi mon travail, j'ai dit à Dieu, je vais poser un acte. Je venais de recevoir ma dernière paye du travail que j'avais fait. J'ai dit à Dieu, je vais poser un acte, parce que je crois que tu es capable. J'ai pris, j'ai fait une offrande. J'ai regardé qu'est-ce qui manquait. J'ai entendu le pasteur parler d'un manque dans l'église. J'ai sorti, j'ai acheté. J'ai regardé, je, je cherchais tout ce qui pouvait toucher le Seigneur. J'ai fait cet acte. Et il fallait que je retourne, j'aille aux urgences parce que c'était trop. Je perdais trop du sang, mais moi-même j'étais paniquée parce que c'était vraiment des gros cailloux. Et j'arrive, on fait l'échographie. On regarde, tout était nickel. Il n'y a rien qui avait bougé. Au contraire, on me dit, mais elle est en pleine croissance, elle se développe très bien. Et on voit que les grammes en train d'avancer, mais merveilleusement bien. Je me suis mise à bénir le Seigneur. Mais lorsque je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à me poser la question qu'est-ce qui a déclenché ça Le Seigneur me parle de l'offrande. Vous savez, dans deux rois 17, dans, dans un roi 17, la Bible dit le Seigneur se révèle à Élie. Il dit à Elie, « Va à Sarepta, car j'ai ordonné à une femme de te nourrir. » Mais lorsque je lis ma Bible, je n'ai nulle part vu là où le Seigneur vient auprès de cette femme de Sarepta. Peut-être que je me trompe. Je n'ai vu nulle part où le Seigneur vient dire à cette femme de Sarepta Elie va venir, tu dois le nourrir. » Il n'y a pas eu ça. Mais lorsque Elie est arrivé auprès de cette femme... Cette femme lui a expliqué, il lui a dit « j'ai juste un peu de farine, un peu d'huile, si je fais à manger pour moi et mon enfant, après on va mourir ». J'aime la réponse de Ellie il a dit « fais tel que tu as dit, mais prépare-moi d'abord ». Le mot « d'abord » qu'il a utilisé là veut dire « fais-moi passer d'abord en priorité ». Mets-moi d'abord en avant, que je sois le premier à bénéficier, même si c'est peu, que je sois le premier. Cette femme n'a pas hésité, elle a remis, en faisant cela, elle a remis la vie de sa fille entre les mains d'Élie. Elle a remis la survie de sa vie entre les mains d'Élise. J'aimerais, je viens te dire aujourd'hui, le pasteur a reçu une vision de l'achat de la salle. Le pasteur a reçu un mot de Dieu. Peut-être que toi, tu es comme cette femme. Tu te dis, moi, je n'ai pas encore entendu le go de Dieu. Mais j'aimerais te dire, notre Dieu ne parle jamais en vain. Cette femme-là, lorsqu'elle a remis, elle a donné, elle a dit, a, elle, elle a fait ce pain. Elle a obéi au d'abord. Et la suite ne s'est pas arrêtée là. Elle lui a dit, ensuite, tu feras pour toi. Mais je t'ai dit que c'est le dernier. Après, il n'y a plus rien. Mais comment toi, tu peux me dire, ensuite, je ferai pour moi Lorsqu'elle, elle voyait qu'elle remettait sa vie, elle y voyait la provision de Dieu. J'aimerais te dire, n'endurcis pas ton cœur. Dieu a épargné la vie de ma fille à cause d'une offrande. Dieu a épargné. Pasteur pourra peut-être le témoigner, c'était moi ou ma fille. Je ne devais peut-être pas me tenir là. Aujourd'hui, je ne devais peut-être pas être présent devant vous. C'est impossible qu'une personne ait 50 de tension. Je l'avais, mais Dieu a fait grâce, j'ai accouché, ma fille est en bonne santé et je n'ai pas subi d'opération. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire si tu le mets en priorité Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire si tu le mets en priorité J'aimerais te dire, fais d'abord pour Dieu. Tu as peut-être des projets, tu te dis, il faut que je construise une maison. Tu as peut-être des projets, tu te dis, il faut que j'achète une nouvelle voiture. Tu as peut-être des projets, tu te dis, il faut que je fasse ça, il faut que... Moi, je viens te dire ce soir, mets d'abord Dieu en priorité. Parce que si tu mets Dieu en priorité, tu ne sais pas ce que lui, il veut faire derrière. Toi, peut-être qu'en donnant cet argent d'une parcelle, Dieu peut te donner deux parcelles derrière. Je n'ai jamais vu une personne faire passer Dieu en priorité et Dieu le faire passer en dernier. Je n'ai jamais vu une personne faire du bien à Dieu et Dieu l'abandonner. Je n'ai jamais vu cela. Sur ces quelques mots, j'aimerais t'inviter à prendre ton offrande, ta dîme, ton action de grâce. Et peut-être aussi à penser, à te dire non, moi je vais donner. Si tu t'es senti touché et te dire moi je vais donner pour la, ça n'hésite pas. Viens voir le pasteur. Je crois fermement, je me tiens ici du haut de cette chair. Je crois fermement que Dieu fera plus que ce que tu vas donner. Et que ton offrande parlera tous les jours. Que ton offrande parlera pour tes enfants. Elle, elle s'est dit, si je fais ce pain-là, moi et mon enfant on va partir. Mais elle ne savait pas que Dieu voyait les enfants de ses enfants, de ses enfants, de ses enfants. Parce que la provision de Dieu approvisionne des générations. Dieu est capable. Ne retiens pas ton cœur. Regarde les conditions à laquelle tu pries. Ça fait encore plus mal lorsqu'on regarde les conditions de l'église. On regarde les codimes. Ce jour-là, c'était la fin de Elie. Mais aujourd'hui, toi, Dieu te parle peut-être par rapport à les Kodim. Tu as un enfant que tu laisses à les Est-ce que tu aimerais que ta maison soit d'une manière inconfortable On a tendance à racheter des choses. On se dit, là, il manque une montre, là, il manque ça. Et la maison de Dieu. Ce Dieu-là qui t'a donné la vie. C'est Dieu-là peut-être qui t'a donné ces mille, cinq, mille, cinq, dix mille euros que tu as sur ton compte. Pourquoi tu retiens Pourquoi tu retiens Pourquoi tu retiens J'ai vu Dieu. Ma fille est là, j'ai vu Dieu. Il y en a même qui me voyaient peut-être venir passer des nuits de retraite ici. Parce que je savais que Dieu peut faire. J'ai vu Dieu. On va passer au moment des offrandes. J'aimerais t'inviter à te tenir debout. Prends ton offrande. D'abord Dieu. Je voulais beaucoup écrire, je voulais beaucoup préparer, beaucoup faire. Mais le Seigneur m'a dit, pars de ton témoignage. Ton action de grâce. Je vais inviter le pasteur de prier pour les offrandes. Dieu Saint, nous te bénissons car tu es notre roi. Nous venons auprès de toi, Seigneur, pour t'adorer par nos biens, par nos offrandes. Seigneur, laisse que la promesse qui est liée aux offrandes puisse, Seigneur des gloires, impacter la vie d'une personne au nom de Jésus. Dieu Saint, la Bible a dit apportez les dîmes et les offrandes afin que rien ne manque à la maison.